Alors, je ne sais pas si, si c'est moi qui de, devrais répondre à ces questions, parce que celui qui serait à même d'y répondre beaucoup mieux que moi, c'est le cardinal Schönborn, euh, et que c'est par lui que je me suis trouvé impliqué dans le, la rédaction du catéchisme à, au titre d'humble tâcheron. Je n'étais pas le seul, d'ailleurs, hein, il, a, il a demandé un certain nombre d'experts, de péritiers, de... Periki, euh, de de collaborer, de travailler pour lui. Alors, comment ça, pourquoi euh, a-t-il eu, euh, dû avoir recours à nous euh, Parce qu'il y a eu une première rédaction du catéchisme, toujours sur la base des quatre piliers, donc euh, le credo, euh, les sacrements, les commandements de euh, le notre Père, euh, qui a été confié par la commission cardinaliste qui présidait tout ça, donc, euh, qui était dirigée par le cardinal Ratzinger, qui a été confié à, à un comité de rédaction euh, composé d'évêques de différents pays. Il y avait deux évêques par, euh, par pilier, par partie. Euh, ils ont fait leur travail euh, et ils ont fait un premier, un premier jet. Et ce premier jet, semble-t-il, euh, était... Euh, pas tout à fait satisfaisant par la commission cardinaliste. Euh, or il faut savoir que euh, Christophe Schonborn avait été nommé par le cardinal Ratzinger comme euh, secrétaire de ce comité de rédaction. Il, il était composé uniquement d'évêques. Il était le seul à ne pas être évêque, mais il était secrétaire. Donc, Ratzinger lui, avait, lui avait, avait prévenu, lui avait dit que lui-même avait connu ça au Concile que finalement, quand il y avait une, un comité de rédaction, c'était souvent le secrétaire qui devait en définitive faire le travail. Euh, et donc, euh, c'est ce qui est arrivé, et donc il lui a demandé de reprendre euh, vraiment de fond en comble cette, ce, ce, ce premier jet, qui n'était pas mauvais, euh, en tout cas il n'était certainement pas hétérodoxe, euh, mais c'est simplement qu'il était... C'était des, des, des, des évêques qui avaient été plutôt des rédacteurs de, de catéchismes nationaux, donc qui, avaient, qui étaient restés à un niveau plus pastoral et, euh, et il fallait donner au catéchisme vraiment son caractère de compendium de toute la doctrine catholique. Et donc effectivement le concours des, de, de, de, de théologiens, j'allais dire d'experts théologiens, euh, s'est avéré incontournable. Et donc c'est Christophe qui s'est chargé de cela, et donc il a, et quand il a vu qu'on ne lui restait plus que deux ans, parce qu'il y avait eu, je crois, on leur avait donné quatre ans en tout pour ce travail, et deux ans étaient déjà passés, il ne restait plus que deux ans, il fallait en boucler en deux ans. Il a demandé au cardinal, mais comment je vais me débrouiller, et lui, il lui a répondu, bah, « Trouve-toi des, des collaborateurs. » Alors. C'est là qu'a joué, je dirais, la Dominican Connection, euh, c'est-à-dire qu'il a appelé euh, il a appelé ses amis, il a appelé des frères qu'il connaissait bien et en qui il avait confiance. Et c'est ça qui fait que le que le catéchisme, dans le catéchisme, il y a, euh, dans dans ses dans, dans, dans experts qui ont travaillé à la rédaction, il y a une forte euh, présence dominicaine et je dirais aussi francophone, française ou, ou francophone. Alors, euh, les dominicains au sens large d'ailleurs, parce qu'on euh, va voir qu'il y, y a des dominicains tout à fait, euh, à commencer par Christophe Schumann lui-même, euh, il y a le père Pincars, il y a Jean-Louis Bruguès euh, pour de la partie morale, qui était dominicain par entière. Mais à côté de ça, il y a des gens qui sont un peu dominicains, je dirais, à un sens déjà un, sens un peu plus dérivé. C'est le cas de, du père Corbon, qui était tertiaire dominicain, qui était prêtre du diocèse de Melquite de, de Beyrouth. Et puis, euh, il y a euh, le père Jean-Philippe Revel d'Aix-en-Provence, de -en -Provence, à la Fraternité Saint-Jean-de-Malte, et moi-même, qui à l'époque était en fraternité analogue à, à Lyon. Donc, on est trois, il y a trois autres Dominicains qui sont, euh, qui, qui, qui, qui sont Dominicains déjà dans un sens plus, un peu plus élargi. Euh, il y avait quand même un nom Dominicain, si je veux dire, mais il n'y en avait qu'un. dans ce groupe d'experts. C'était le père euh, Chapelle, jésuite de, de l'IET de Bruxelles. Mais qui avait été plutôt, je pense, choisi par le cardinal Lustiger, qui avait grande confiance en lui. Euh, ce qui veut dire, mais tout, vous voyez, tout, tout cela, tout était francophone. Euh, D'où le fait que le catéchisme a été d'abord rédigé en français et paru d'abord en français. Pas la version officielle, puisqu'après il a fallu attendre plusieurs années pour qu'apparaisse la version officielle, qui a eu d'ailleurs quelques petites retouches encore avant, avant d'être publié en latin. Euh, voilà, ça explique l'engagement. Alors on voit aussi les liens de Christophe, à la fois avec euh, euh, euh, moi il m'avait connu à, au solchoir euh, Jean-Louis l'avait connu ici à Toulouse quand il venait me voir dans les années 70 euh, euh, Pincard, c'était Fribourg il a été lui-même passé de longues années comme professeur à Fribourg donc c'était des liens, j'allais dire, naturels et je pense que cet élément de fraternité et même d'amitié qu'il y avait entre, entre ses collaborateurs a fait que le, on a pu tenir cette chose étonnante, quand même, d'arriver à faire le catéchisme en temps à temps record. Il y a eu quelques moments où on s'est retrouvés, et puis Christophe nous a communiqué, où le cardinal Ratzinger nous les a donnés de vive voix, euh, où, où ça nous a été transmis par Christophe. Un certain nombre d'orientations sur lesquelles on pourra revenir euh, mais sinon on a beaucoup travaillé par par partie euh, c'est à dire que par exemple la partie sur le credo ça a été essentiellement christophe et moi qui l'avons reprise dans nos nous avons repris la rédaction la partie sur les sacrements la liturgie des sacrements ça a été euh, euh, Christophe, toujours Christophe était présent dans toutes les, les parties, forcément. Euh, euh, le père Jean-Philippe Revel et, et le père Corbeau aussi qui a, qui a participé, parce que un, un liturgiste. Euh, la troisième partie, alors sur la vie morale, a été laborieuse parce qu'elle a été rédigée en même temps qu'était rédigée l'encyclique euh, Veritatis Plendor. Et donc il fallait. Il fallait que ça soit euh, ajouté. Or, l'encyclique Véritatif Splendor, ce n'est pas un mystère. A connu plusieurs rédactions, ça a été un accouchement très laborieux. Donc, euh, du coup, ça s'est ressenti aussi pour la rédaction de la partie morale du catéchisme. Euh, et enfin, le, la quatrième partie a été pratiquement rédigée intégralement par le Père Cormand, sur le, notre, le, le commentaire de notre Père, la prière en général. Dès qu'on a passé, on, on, chacun de ces mini-équipes a produit un texte, et, et, et qui a été soumis ensuite à tous les, les évêques du monde entier, etc., euh, et qui a provoqué des maudits. Mais entre autres, il y a eu des maudits entre nous, entre experts. Euh, il m'est arrivé, par exemple, de faire personnellement des maudits à la partie... Euh, la partie morale, qui n'était pas tout à fait la mienne, par exemple, euh, pour la liberté religieuse. Euh, J'ai tenu à, à intégrer euh, la recherche de, euh, des frères, de, encore, encore des Dominicains au sens large, de chez Meret, euh, qui avait fait tout un travail sur la liberté religieuse en montrant que ce n'était pas contradictoire avec l'enseignement le, des papes du XIXe et donc j'ai pu euh, intégrer quelque chose et même le leur soumettre sans qu'ils sachent pourquoi c'était par une, par une interface. Euh, j'ai pu le leur le soumettre pour qu'ils puissent apporter leur formulation. Ce qui fait que pratiquement c'est sorti, je dirais, de leur propre, de leur propre plume. Euh, un autre aspect dont je n'ai pas encore parlé, qui est très intéressant du catéchisme, ça a été l'apport de Notre-Dame de Ville. Euh, qui a, euh, Christophe et moi, nous étions très liés avec Notre-Dame de Vie, et nous le sommes toujours d'ailleurs, et, et Notre-Dame de Vie, c'est la théologie des saints, c'est le Père Little, c'est ça. Et donc, du coup, ce catéchisme se caractérise par le fait qu'il a énormément de citations, non seulement de la Bible, euh, mais aussi des pères, mais pas seulement des pères et des docteurs, ça c'était traditionnel, et ça se trouvait quand même pas mal dans le catéchisme de Concile de Trente. Mais il y a beaucoup de paroles de saints qui ne sont pas forcément des docteurs. Je ne sais pas, de Jeanne d'Arc, du curé d'Arc, des, des saints, d'ailleurs pas mal de français aussi. On sent, on sent quand même qu'il y a une culture spirituelle française et francophone, en tout cas. Et donc Notre-Dame-de-Vie a, a, a apporté, a enrichi. Donc finalement, il y a eu beaucoup de, de sources de... de qui ont, qui ont enrichi, ce qui fait que ça a été un travail d'Église, mais qui a été possible parce qu'il y avait des liens d'amitié, qui fait que euh, tout le monde a été prêt à donner beaucoup de, de son temps, de son effort, etc., pour le catéchisme. Parce que c'est un peu Christophe, c'est ce don d'amitié qu'il a, qui a fait qu'il euh, y avait plein de gens qui ont été prêts à, à collaborer avec mais évidemment, on faisait, on a continué à faire notre travail, mais moi j'y ai donné tout mon temps libre, tout mon temps libre, mais nous avions dans la petite fraternité de, de Lyon, on avait le lundi en désert à l'extérieur, et pour moi, mon désert, je le passais à, à rédiger le catéchisme, mais après, après il a fallu intégrer les maudits, etc. Et donc, il a fait un premier une chose qui a été soumis donc, euh, au, à, aux évêques du monde entier et aux facultés de théologie du monde entier qui ont donné des maudits. Il y a eu la phase d'intégration de ces maudits. Ensuite, ça a été sous, ce qui est sorti de cette première modification a été soumise à, à la commission cardinaliste euh, qui, qui a fait des maudits. On les a intégrés. Ensuite, ça a été au cardinal Ratzinger lui-même qui a fait des maudits personnels et en, en ultimement au pape, aidé du, du père euh, Cotier, euh, qui a euh, apporté les tout derniers maudits. Ratzinger, je, ça a été le moment où Christophe a été nommé évêque. Et... Je devais le rejoindre à Rome pour qu'on intègre les bandits de Ratzinger. Il a été nommé évêque et ça s'est ébruté. Le gouvernement autrichien n'a pas gardé le secret. Du coup, quand je suis arrivé, c'était connu. Et donc le téléphone sonnait toute la journée. Et du coup, j'ai dû faire la, intégrer ces bandits. Je travaillais toute la journée et lui à 10 heures du soir coupait le téléphone et euh, on, se, on revoyait le travail que j'avais fait de l'intégration de, de des modules dans la journée. Évidemment, lui avait toujours le dernier mot, on le lisait, etc. Et, et... et ceux du pape, en revanche, ont été faits après encore et ça c'est Christophe qui a dû les intégrer seul, je ne je ne sais pas quels ont été les maudits du pape. Je peux vous dire en revanche que les maudits du pape actuel, de Ratzinger, euh, étaient très intéressants, parce que, alors que normalement les maudits, euh, c'est beaucoup plus simple d'ailleurs comme ça, c'est que euh, le principe c'est qu'on on, on dit « là où il est écrit ceci, je propose que l'on écrive cela ». Donc c'est quelque chose de très précis et... Euh, les maudits, c'est pas « il faudrait plus de ceci ». Et ce qui est très révélateur de la personnalité du Saint-Père actuel, c'est le fait que lui, non, il, il ne nous a jamais dit des choses aussi directives. C'était « il faudrait » et alors évidemment, là, les... le travail du rédacteur était beaucoup plus angoissant parce que, il donnait des, des indications, des orientations, mais toujours avec beaucoup de délicatesse. Et c'est son tempérament plutôt timide, qui suggère plutôt qu'il qu impose. Très loin du pain de cardinal qu'on lui a connu Jean-Paul II avait commencé, je crois que c'est en 86 ou 87, à peu près au moment où se décide qu'on va faire un catéchisme. Il a commencé lui-même à faire un commentaire du credo au, au catéchisme du mercredi. Donc, euh, par exemple, pour moi, ça a été évidemment très facile, parce que j'avais, euh, pour la, la partie dogmatique, j'avais Denzinger d'un côté, et puis de l'autre côté, j'avais le pape qui était en train de commenter le créneau. Et qui était déjà bien avancé. Donc, euh, j'ai pu puiser énormément. Au début, on mettait à chaque fois de la référence euh, catéchèse de tel jour et tout ça. Et puis, euh, Ratlinger nous a fait comprendre que ça allait agacer peut-être certains évêques, puisque c'était quand même un enseignement qui, est, qui est un enseignement homilétique, quand même, l'enseignement le, le, du mercredi n'est pas statut magistériel très contraignant. Et donc euh, il a dit non, gardez le texte. Prenez tout ce que vous voulez de, de, de, de, de, de commentaire que fait le pape, mais ne mettez pas la référence parce que du coup les les évêques ne vont plus oser proposer des mollis parce qu'ils vont dire mais c'est la, la rédaction du pape, donc ça ne peut pas être meilleur, euh, ce qui est absurde évidemment dans ce contexte-là, et donc euh, on a enlevé toutes les références.